C'était en 90, on tombait malade après nos sessions et on ne savait pas pourquoi. On surfait au milieu des déchets, on était dégoûtés. Nous, on voulait faire du bruit, médiatiser ces problèmes. Au début, on était 5, 6, mais par nos actions, on a commencé par ameuter beaucoup de monde. Puis, il y a eu les premières antennes locales qui se montaient pour lutter contre des projets de dragage, d'essais nucléaires, de pollution on était en train de construire un vrai contre-pouvoir, le réseau des gardiens de la côte. Mais la vraie révolution, ça a été les pavillons noirs. Quand on a publié cette première carte des plages polluées en 1997, un vrai coup de massue. Pour la première fois, les institutions nous écoutent. Puis ce premier laboratoire d'analyse de l'eau entre quatre murs. Enfin un semblant de labo, mais peu importe. Dix ans après nos premières actions, on commence à collecter des données scientifiques sur le sujet. Dans les années 2000, quand les initiatives océanes se développent, avec ces outils pédagogiques, ces données sur les déchets, je me dis qu'on a franchi un cap. On est en train de sensibiliser les nouvelles générations. Et surtout, ces portes qu'on était obligé de forcer, eh bien maintenant, c'est les institutions elles-mêmes qui nous les ouvrent. 2000, 2010, 2020, les décennies avancent et nous avec. On devient une référence en matière de protection de l'océan. Quand l'Union européenne décide d'interdire certains plastiques à usage unique, moi je pense aux staff, aux bénévoles qui ont fait un travail monstre pour ça, à ces actions de terrain et de plaidoyer qui ont porté leurs fruits. 30 ans plus tard, SurfRider a bien changé. Qui nous aurait prédit être à l'origine d'une communauté aussi large autour de l'océan, présente à travers l'Europe, sur les littoraux et à l'intérieur des terres C'est bien la preuve que Surfrider Europe, ce n'est pas qu'une histoire de surf. C'est l'histoire de personnes qui partagent, transmettent, s'émerveillent, qui se battent et protègent. C'est l'histoire de personnes qui respirent l'océan.